Ok, alors, qu'est-ce que le stage a bougé chez toi Donc, on a commencé à 11h, on termine, il est 17h35, à peu près. Ok, alors, euh, trouver ta capacité d'auto-guérison. Euh, comme je te l'ai fait faire euh, à plusieurs reprises, je crois, cette capacité à pouvoir poser quelque chose à l'extérieur qui va pouvoir, qui va te guérir qui va, comme je te l'ai dit, te faire explorer une intention, une intention d'évolution. Et une intention d'évolution, c'est autant c'est à la fois simultanément positive et négative. Euh, même si on n'a pas vu cet aspect-là, parce que c'était pas nécessaire pour toi de poser ça en conscience. Euh, Qu'est-ce qui a été bougé d'autre Ah oui, donc ce que tu as fait en dernier, l'exercice avec la construction à deux, la déconstruction, etc., c'est ce que je t'ai dit en, en dernier pour le coup, c'est savoir lâcher ce qui a lâché Ce côté, une fois que c'est.. Euh, une fois que, que j'ai exploré le champ d'expérience, j'ai la capacité et je peux et j'ai le droit d'aller vers autre chose. Et tu l'as dit toi-même, c'est maintenant ok, c'est bon, on peut, on peut bouger. <rire> euh, alors, qu'est-ce qui a bougé chez toi aujourd'hui Ouais, cette notion d'indépendance. Euh, L'indépendance par rapport à l'extérieur. Qu'est-ce qui valide quoi Qu'est-ce qui valide dans ma vie C'est qui, le, qui le, la, le, le validateur, la validatrice de ma vie Il y a ça qui a été, euh, qui a été touché du doigt. Euh, bon, on a vu plein de trucs aujourd'hui quand même, parce que ça a été assez.. Un, ça, a assez ça a été assez intense en fait. Euh, Ouais, qui, qui valide ma vie, qui valide mes choix. Euh, tu as touché du doigt ta propre puissance, ta propre capacité à, à mettre ton pouvoir par toi-même, pour toi-même, à l'extérieur. Ce qu'on a vu vraiment au départ, par exemple. Euh, Qu'est-ce qui a bougé Donc ça, Tout ça, ce sont des ressources que tu, as, que tu as, qui sont activées, qui sont là, et qui sont, bah, qui sont en train de s'intégrer petit à petit. Euh, donc, comme je te l'ai dit, euh, <rire> dit, hors caméra. Comme je te l'ai dit, hors caméra, ce qui a bougé les mises à jour, ça, les noter, ça ne sert à rien. Euh, par contre, le protocole, ouais, utilise-le, réutilise-le et sur-utilise-le. Parce que plus tu vas le pratiquer, plus ça va être facile. Plus ça va être instantané, plus ça va être l'évidence. Tu n'auras pas besoin de poser euh, trois mots pour savoir lequel est le bon. Ouais, ouais, ouais. Ce sera. Ah ok. Quatre mots ouais, là. Le, oui. avec... <rire> le troisième est jamais le mot en fait. Euh... Donc euh, ce qui a bougé. Alors est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a bougé Ouais, donc derrière l'auto-validation il y a cette notion de euh, je vibre par moi-même. Cette euh, je me sens en vie en fait. Par moi-même, c'est ce que je fais me, me rend vivante. Donc c'est toutes ces actions que tu peux poser au quotidien qui n'ont pas, euh, pas pour origine des conditionnements, mais qui tu es. En fait. La, le fait que tu crées, le fait que tu arrives à, à changer la structure énergétique, la, la trame énergétique d'un lieu euh, en passant par toi, en acceptant en toi d'aller connecter une nouvelle euh, intention, d'aller mettre en, en, en forme cette intention, te permettre de connecter ce pouvoir-là. En gros, voilà. Euh, je ne sais même pas si j'ai été clair, en fait. Euh, ouais. Voilà ce qui me vient par rapport à toi. T'as d'autres questions ou. Euh, pour non. Ok. Parce que comme piste d'action concrète, euh, bah c'est difficile à y parce que ça c'est ton libre arbitre en fait. C'est pas moi qui vais te dire bon bah c'est maintenant, bah, tu vas faire ça, ça, ça et ça. Ouais. C'est pas. C'est. Euh, c'est à, en fait, à toi de découvrir comment tu vas gérer ta vie à partir de maintenant. À partir à la fois des mises à jour et des outils qui, sont, qui ont été transmis aujourd'hui.